Yo, ça est J'espère que vous allez tous la forme. Moi, ça va. Alors là, je vais vous faire un petit podcast. Je suis en train de marcher pour euh, aller courir au stade. Et je me suis dit, en même temps, je vais leur parler un petit peu d'un tout-actu qui m'a bien fait rigoler ces derniers temps. Vous savez déjà de qui je vais parler, vous me connaissez. De ce, de, du bien-nommé, hein, du chien, du chien galeux absolu de Macron, qui m'a fait exploser des rires. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est euh, la dernière allocution qu'il a fait. Euh, ça date quoi D'avant-hier, un tout comme ça quand il a dit en gros, hein, en résumé, hein, qu'il fallait, ce... qu fallait faire ceinture, hein, qu'il fallait serrer la ceinture euh, à partir du mois de septembre, parce qu'il fallait euh, donc, euh, comment dirais-je, euh, en gros le soutenir, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement, hein, le soutenir dans cette connerie de guerre euh, euh, pour l'Ukraine guerre que à 80 les Français ne, ne l'ont pas voulu, ne le veulent pas et ne le voudront pas. Hein. Donc voilà, c'est une guerre qui est, euh, qui n'est pas du tout pour la liberté, n'est pas du tout pour libérer des peuples. Si vous le croyez ça, vous êtes vraiment vraiment vraiment crédule. Et, euh, et pas très fut-fut, hein, vous m'excuserez, c'est pas du tout pour ça, pas du tout, c'est uniquement dans des vues euh, commerciales pour faire de la vente d'armes que, que l'on produit, hein. d'ailleurs euh, depuis le début de la guerre, on, les, les, les ventes de rafales, de, de canons César, les canons César c'est des canons d'artillerie mobile qui sont sur euh, des camions, hein, euh, qui peuvent tirer jusqu'à 80 km, ça, plus d'autres armes se, se, se, se sont multipliées, beaucoup plus, hein. Donc ça fait en gros, en gros une vitrine technologique à ciel ouvert directement pour montrer l'efficacité au combat de nos armes. Ça c'est la première partie. La seconde partie c'est parce que l'Ukraine est un pays très riche en pétrole et en d'autres minerais et tout ça. Donc avec les Américains on va faire ce qu'on sait faire depuis, de mieux depuis des siècles, c'est piller les pays. Voilà. Donc bien sûr on ne peut pas les piller directement le pays. Donc euh, on laisse traîner la guerre. Voilà, comme ça quand la guerre et quand le pays il est vraiment, vraiment à zéro et vraiment complètement détruit, pour pouvoir lui, on va dire, lui retaper son pays, lui reconstruire son pays, on lui dit, OK, on va te reconstruire ton pays, mais en contrepartie, tu vas nous donner tant pétrole, tant minerais, tant céréales, tant, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on s'y prend, exactement pareil que les Américains. Donc quand vous entendez ce chien galeux de Marien qui dit... Oui, il va falloir faire ceinture parce que vous comprenez, euh, on va faire la guerre. il faut soutenir la guerre pour euh, la démocratie et tout, et tout le tout C'est de la vaste merde. Et au final, les seuls qui vont faire ceinture, c'est vous. Pas les riches, pas les nantis, pas les, tous les petits bobos et tous les tous les, les, les petits merdeux comme ça là. Eux, vous inquiétez pas, ils la feront pas ceinture. C'est vous qui allez la faire la ceinture. Et uniquement pour soutenir une guerre une idéologie foireuse et merdique qui a été mise en place par les états unis et nous on est dedans donc alors c'est pour ça à partir du mois de septembre quand le mec il commence à vous dire ouais on va faire ceinture vous comprenez euh, il va pas avoir ça, ça, ça, ça c'est parce que le type il, ah oui il dit aussi euh, les années d'abondance c'est fini je vois pas où elles, sont, où elles étaient les années d'abondance hein. peut-être pour lui et ses potes et tous les nantis mais pour moi il n'y a pas eu d'année d'abondance et je ne pense pas que pour euh, chacun d'entre vous qui écoutez, vous étiez dans une grosse abondance. Donc il me fait bien rigoler quand il dit les années d'abondance sont finies, vous comprenez, maintenant, ça va être, comme on dit, ça va être ceinture, ça va être disette. <rire> Le mec, il me fait doucement marrer. En gros, il est plutôt traduction de ce qu'il a voulu dire, c'est plutôt euh, pour, que, pour que moi et mes potes... on puisse continuer à avoir notre train de vie de luxe, vous allez faire vous des économies, et vous allez tirer la, la langue, et vous allez serrer la ceinture. Voilà. Parce qu'eux, vont pas le faire, eux. Il me fait marrer quand Macron, il dit, euh, vous comprenez, il va falloir faire attention et tout ça. Ouais, ouais le mec, en attendant, il oublie de le dire qu'avant, son allocution, il y a même pas une semaine, il était en mer, là, en jet-ski avec la vieille, hein, avec sa vieille, il était en jet-ski, tranquille et tout comme ça, le mec, il me fait doucement rigoler, il me fait... Donc lui, le mec peinard, tranquille comme ça, on jet -ski qui pollue bien, hein, pollue bien la mer et tout ça, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave, ça, vous comprenez? comme on peut dire. C'est chacun sa merde. Hein. Donc lui, il se permet d'être en jet, tranquille, et tranquille, et de se la couler douce, peinard, et toi, par contre, toi, tu vas faire ceinture. Et tu vas la faire méchamment. Donc c'est pour ça il me fait marrer, moi, le, le type qui commence à balancer des conneries comme ça, à tout bout de champ, il est là en train de de faire la morale ou de mettre des mises en garde, mais lui, ça ne s'inclut pas dedans. Ou alors quand vous voyez les voitures à l'Elysée, ou quand ils, écoutent, ils attendent les ministres, les, les moteurs laissent tourner pendant des heures et des heures comme ça, et ils gaspillent comme ça de l'essence, comme ça, et faites serre et compagnie, non, ça c'est pas grave. Non, non, non c'est pas grave ça. Ça, c'est rien ça. C'est comme on dit, on connaît l'expression qui dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est le type... Qui prend ouvertement les gens pour des cons, hein, comme il a toujours fait, qui vous demande de faire des efforts alors que vous êtes, déjà, vous êtes déjà, comme on dit, à genoux par terre et vous êtes déjà dans la merde, et lui vous demande de faire double effort. Voilà, des efforts qui sont toujours dans un sens. C'est nous qui les faisons, lui il les fait pas. Lui il ne fait aucun effort, il ne fait rien du tout. Par contre, il y a une seule chose que j'ai notée dans son allocution, c'est que le type est extrêmement pessimiste et alarmiste commence à dire « ouais, les années d'abondance c'est fini, machin quoi ». Donc je peux vous dire moi une chose, je vous l'avais déjà dit dans le dernier podcast. Vous savez que c'est des menteurs finis ces gens-là, peu importe le, le, le, le parti politique, peu importe lequel. Un homme politique est un menteur par excellence. Ça veut dire que d'une main il caresse les bébés, et de l'autre main il, vous vole, il, vous vole, il, il lui vole ses bonbons, on dire. Donc c'est vraiment, c'est les, les pires pourris qui peuvent exister ces gens-là. Donc quand un pourri comme ça, qui est un menteur, il vous dit que ça merde dans le pays tu peux dire que ça merde vraiment, mais vraiment. Ça veut dire qu'on est vraiment, mais vraiment, vraiment pas loin de devenir comme la Grèce et de faire banqueroute. Donc, si vous avez de l'argent placé sur les comptes, comme j'avais dit au dernier podcast, vous avez plutôt intérêt de l'investir. Et tout de suite, <rire> tout de suite, ou alors d'acheter quelque chose, peu importe, mais de vite l'évacuer. Moi, j'ai de l'argent sur le compte, là, parce que j'ai vendu un bien immobilier. J'ai intérêt à l'évacuer rapidement, mais Rapidement. Je peux vous dire moi, parce que ça va, ça va chier, mais, mais violemment. Parce que là, c'est le, le quand, lui, quand lui vous commence à vous dire sa merde comme ça, tu peux, tu peux multiplier ça par deux. C'est que vraiment, c'est la merde. Vraiment le payer sur le point de faire banqueroute. Et comme je vous l'avais annoncé sur le dernier podcast, le fameux impôt patriote qui va consister à renflouer les caisses de l'État en piquant sur vos placements, vos PEL et compagnie, ça je peux dire moi qu'ils ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner. Bien sûr, il ne va pas piquer chez les riches. Il va vous le piquer chez vous. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et il va se renflouer les caisses de l'État comme ça. Parce qu'un jour, il y avait un ministre qui l'avait dit, le fameux ministre que j'avais dit dans le dernier podcast, qui avait inventé donc ce truc, qui avait dit un pauvre patriote. Il avait dit, si on prend tous les PEL des Français, il a dit, ça équivaut, il a dit, à la dette de la France. Comme par hasard. Oh, c'est étonnant, ça. Comme par hasard. Ça veut dire carrément, il se renfloue les caisses complètement. Il rembourse la dette. Hein, simplement en piquant tous les placements des Français. Alors, croyez pas qu'ils vont se gêner ou qu'ils vont se mettre les gants pour le faire. Parce que si vous croyez ça, bah, oh, les mecs, vous allez vraiment, vraiment, vraiment tomber de haut. Vous savez, vous allez vraiment comprendre à quel point c'est des pourritures les, les ministres. Donc, c'est pour ça. Écoutez-moi bien. À partir du mois de septembre, vous allez voir, il va nous faire que des, que des plans de merde. Que des plans foireux. Si vous croyez à l'abri, vous vous dites « Oh non, moi, c'est bon, j'arriverai à passer entre les gouttes, vous trompez lourdement. » La dernière fois, j'étais à... Euh, J'amenais ma mère à, au docteur parce qu'elle a eu un, un mini AVC, la pauvre, à cause euh, de la chaleur. Et là, elle est, elle est sous euh, médicaments pour, euh, pour fluidifier un peu le sang et pour, pour, pour, voilà, pour que, que l'artère qui est dans le cerveau, je ne sais pas pourquoi ça se irrigue mieux. Bon, ce pas quelque chose de grave, mais bon, c'est quand même... Et j'entendais les, les, les gens qui parlaient. Les mecs, les mecs sont vraiment des... des vous m'excuserez, j'essaie d'être poli, hein, mais les gens sont vraiment des demeurés. C'est vraiment des gens... Tu te dis, mais moi, je pense que soit les gens sont devenus ultra bêtes, ou alors, ou alors ils, sont, ils sont complètement lobotomisés du cerveau. Quoi. Est, les mecs, ils y croient dur comme faire que Macron va leur augmenter les retraites. Ou que Macron, il va, il, va, il, va, il va faire des choses bien pendant 5 ans. Mais franchement, je les écoutais, j'étais mort de rire. Euh... Et, et ah oui, ils croient aussi aux conneries quand il dit Oh, les pauvres, les Ukrainiens, il faut les aider pour la guerre, vous, vous rendez compte et tout ça. Les mecs, ils sont persuadés qu'on est, vous savez, comme les Américains qui ont fait la guerre pour la, pour la liberté et qu'on est là pour sauver le, la, veuve, la veuve et l'orphelin. Les mecs, ils y croient. Ils sont tellement lobotomisés du cerveau et nourris à coups de BFN TV que je vous promets, ils croient, les vieux croient dur comme fer que le mec, il va, le, il va, le, il va les aider. J'ai dit, moi, j'ai juste pris la parole, j'ai dit Excusez-moi, je vais vous dire une autre chose. Si vous attendez que Macron il vous augmente de 4% la retraite comme il l'a dit, vous allez attendre longtemps. Mais longtemps, dit. parce que ce mec, il vous dit une phrase, le lendemain, il change complètement ce qu'il a dit. Il fait carrément l'inverse. J'ai dit, il n'a déjà pas de pognon pour payer les gens qui sont au RSA. Donc, il va les faire travailler pour l'avoir. Il va couper les aides sociales, il l'a dit. Les, même les, les, les allocations chômage, les gens, que ça va être, ça va être limité entre 6 mois et 1 an. Et vous croyez qu'il va vous augmenter les retraites de 4% Mais comment voulez-vous qu'ils augmentent les retraites de 4% Sachant qu'il va accueillir sur le sol français énormément d'ukrainiens. Ils sont tous restés cons, il n'y a personne qui parlait. J'ai dit, il va vous augmenter la retraite, alors que le mec, il n'arrive déjà pas à aligner de l'argent, et, et en plus, il va accueillir énormément d'étrangers. Là, il n'y avait plus rien eu, c'est silence de mort. Donc voilà, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter. Non, ce type-là est un danger public. Il va, ça, c'est sûr, c'est une certitude absolue. Oui, effectivement, oui, les années d'abondance les, les sont finies avec lui. C'est fini déjà depuis 5 ans. Mais là il va nous amener droit dans le mur, ça va être fini, fini. Les gens qui croient qu'ils vont s'en sortir ou qui disent non non mais c'est bon, ça va le faire, non non, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Il va vraiment nous plonger dans la merde, il va vraiment nous plonger dans un, dans un niveau de merde mais absolu. Donc c'est pour ça, il n'y a plus rien à attendre, moi j'attends plus rien de, de, de ce pays et surtout de ce gouvernement. Et surtout je sais très bien que même au, au bout de 5 ans là, c'est un autre de son parti qui va passer. Je vais dire oh, comment ça oui, oui, non je vous promets, c'est un autre de ce parti. Vous savez qui c'est qui va passer Ça va être édouard Philippe. Il a déjà, il a déjà bougé, bougé ses pièces, il est déjà soutenu par Macron. Ça va être l'homme de paille de Macron. Il est soutenu, il, il, il, Edouard Philippe a déjà fait son parti politique, il s'appelle Horizon. Vous allez voir, au bout de 5 ans, ils vont retrafiquer les votes et tout, ils vont refaire une grosse merde et c'est lui qui va prendre la relève. Donc on ne le sortira plus Macron. Parce que dans l'ombre, c'est lui qui va, qui va diriger. Avec Edouard Philippe. Donc on ne le sortira plus. Donc c'est pour ça que ce pays il est voué, il est voué à, à, à sombrer complètement. Là, euh, au bout de 5 ans, le, je ne sais même pas si le pays il arrivera à se redresser. La seule chose qui ne permettra pas voilà, à faire passer Jean Philippe, c'est que le pays s'écroule complètement. Ce qui est à 90% sûr. Donc c'est pour ça, si vous avez des placements d'argent, ou si vous avez euh, par exemple, je ne sais pas moi, des choses que vous avez placées durant toute votre vie, vous avez pu tenter à les couler rapidement. Parce qu'ils ne vont pas se mettre les gants pour vous piquer l'argent. croyez pas qu'ils vont vous dire oh non mais non, oh non mais non, vous, vous pensez bien, on ne va pas leur piquer leur argent, les pauvres, les pauvres petits. Ah oh non, ah bah ben non, non mais vous croyez ça Franchement, alors si vous êtes vraiment crédules, vous allez voir. Non, non, non, c'est vraiment le type qui va le faire. C'est pour ça quand il me fait marrer, quand je le vois, il est là, droit comme un pape, avec un, avec un costume à 5000 euros. En faisant du jet ski euh, pendant les vacances tranquille comme ça. À, à polluer tant qu'il peut, et le mec, il te fait la morale, <rire> non mais c'est à mourir de rire, le type, il parle de, que, que c'est fini l'abondance, le type, il est en jet, des jets, à ça vaut 23 000 euros, un jet, en jet tout neuf, là, comme ça, à bien bien en profiter, et le type, il arrive, il te fait la morale une fois qu'il a passé ses vacances tranquille non mais je veux dire, c'est à mourir de rire, c'est vraiment, vraiment à mourir de rire, le mec, c'est le plus gros salopard de, de, de, de la 5ème République, on va dire ex écho avec Mitterrand, et le type, et le type il, a, il te fait la morale. Et encore je me demande, c'est même pas plus pourri que, que Mitterrand. Parce que Mitterrand, après tout, il avait fait les 35 heures, il avait fait quand même certaines aides sociales. Lui, il a rien fait du tout, il a tout enlevé lui. Donc le mec, il, il arrive, c'est une des plus grosses pourritures de la Ve République, il te fait la morale. C'est pour ça il faut arrêter les conneries. À un moment ou à un autre, il faut arrêter les conneries. Et voilà, il faut, faut, faut arrêter de gober ça. Parce que je vous promets que... Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai qu'il a tendance à pas trop discuter avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui, qui court après les gens, quoi. Je veux dire... Euh... Je, je fais mon travail, après j'arrive, je, je fais mon ou je fais mes, mes, mes trucs de survie, mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a à courir après les gens. Donc c'est vrai que j'écoute pas trop le... Je n'ai pas eu trop à faire, à discuter, à avoir l'avis des gens. Mis à part avec ma chaîne YouTube, où je commence à me voir un petit peu, je prends un peu la température, mais c'est vrai que c'est un peu comme un microcosme, un, micro, un, micro, un microcosme, comment dire, ma, ma chaîne. C'est que des gens qui ont à peu près le même avis que moi, parce que... Si vous abonnez à ma chaîne ou si vous adhérez à ce que je dis, c'est parce que vous pensez comme moi, mais je ne sais pas trop la vie vraiment des gens. Et quand je suis arrivé à la salle d'attente du docteur et que j'entendais les gens parler, je vous promets, ça mourir de rire. Les gens sont extrêmement égoïstes, mais égoïstes à un point, vous n'avez même pas idée. Ils sont devenus extrêmement égoïstes, égocentriques et vraiment radins à l'extrême. Pour vous faire une petite idée, quand j'attendais au docteur avec ma mère, toujours pareil là, il y a un gosse qui est arrivé. Il n'avait pas rendez-vous. Hein. Euh, le gosse fait 42 fièvres. Il ne pas le laisser passer. C'est moi qui... J'ai gueulé. J'ai dit, attendez, vous rigolez ou quoi, les mecs Ils sont restés con. J'ai dit, il n'y a personne qui va... Vous allez, vous allez attendre quoi Qui rampe par terre pour, pour le laisser passer Donc du coup, ils l'ont laissé passer. Mais les gens, au début, ne voulaient pas le laisser passer. Le gosse, il avait, il avait 10 ans, il avait 42 filles, il ne voulait pas le laisser passer. Et c'est... Non, mais, non mais c'est ça, le c'est ça, le... le, le comment s'appelle l'électorat de Macron C'est des gens comme ça. C'est des... Vous des, m'excuserez, des, des petits connards. Euh, blindés d'argent ou, ou, ou, ou plus ou moins qui ont une bonne retraite, qui en a rien à foutre des autres, mais complètement, mais rien à secouer, rien à battre, tu peux crever devant eux, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est des gens comme ça qui sont nourris à coups de BFM TV, qui euh, sont pas très intelligents, je les ai vus, hein, pas très intelligents, pas très cultivés, euh, qui croient les premières conneries qu'on leur sort sans même vérifier si c'est vrai. Voilà. C'est des gens comme ça, qui sont extrêmement égoïstes et égocentriques, où tu peux crever devant eux, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, c'est ça, ça son électorat. C'est pour ça que Macron, il est passé haut la main. Beaucoup de gens ont dit, ouais, c'est pas vrai, ça a été truqué. Non, non, c'est pas truqué. Non, non, non, non, non. C'est que la société est devenue tellement pourrie, égoïste, égocentrique, que, euh, un radin et porté que sur l'argent et sur leur personne, que ce type-là, il a émergé. C'est tout, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez vu par exemple que quand il a passé par exemple le texte de loi, enfin qu'il va passer le texte de loi, qu'il a dit qu'il fallait faire travailler les gens pour qu'ils aient le RSA, alors que c'est déjà des gens qui sont dans une grande précarité, une grande souffrance, parce que je vois mal comment des gens peuvent vivre avec 500 euros, il hein, faut arrêter les conneries. Hein. Euh, et bien ben, personne n'a rien dit, tout le monde a dit, bon, oh, c'est cool, c'est fécable. Donc voilà. Donc à partir de là, quand vous voyez des choses comme ça, ou que vous voyez par exemple que je sais pas, on va les piller des pays comme l'Ukraine et qu'il y a des gens qui trouvent ça normal, qui disent « Oh, mais comme ça, ça nous renflouera les caisses. » faut arrêter les conneries à un moment. Donc des gens comme Macron, ils ne sont pas venus comme ça, ils n'ont pas, pas été parachutés ou ils ne sont pas venus par le Saint-Esprit. C'est des gens qui ont été mis en place par le peuple parce que le peuple est de plus en plus pourri. Donc... Il faut arrêter, il faut arrêter les, les conneries à un moment. Non parce que j'entends je, de, de ces trucs, ça me, ça, me fait, ça me fait décidérer, ça me fait marrer. Je vous dis, c'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse, petite, et que je vais la refermer aussi vite. Comme vous savez, bon pas pour ceux qui sont nouveaux, qui sont nouveaux abonnés sur ma chaîne, vous savez pas. Mais bon, moi je suis d'origine, je suis corse et d'origine corse. Euh, je veux dire, euh, je ne suis pas, comment dirais-je, un type qui est venu du continent s'installer. Non, non, je suis vraiment corse. Et avant, en Corse, on était des gens qui étaient assez solidaires. Mais vraiment, on avait vraiment cette, cette réputation. Les gens étaient solidaires, ils vous ouvraient même la porte pour vous donner à manger. Voilà, bon, etc. voilà. Etc., etc., etc. Depuis qu'ils ont goûté à l'argent, ici, ça veut dire qu'il y a énormément de continentaux, de français qui sont venus euh, passer les vacances et tout, etc. Et qu ils ont goûté au fric, on dira. Depuis qu'ils ont, ils ont goûté aussi le au fait de, de, de pouvoir, voilà, euh, on va dire, faire des choses comme ça, embrasser du fric. Hein, que ça soit même le tout petit, il, il loue ses maisons, il loue ses appartements, il s'en met plein les poches. Pour faire une idée, moi, si je loue ma maison, c'est 1500 euros la semaine, je peux me faire jusqu'à 6000 euros le mois. En 5 mois, je me, fais, je me fais 30 000 euros et je me les fais à l'aise, tranquille, sans forcer. Donc depuis que les gens ont goûté au fric, les gens sont devenus extrêmement, extrêmement euh, égoïstes. Et c'est fini la mentalité corse. C'est fini tout ça. Avant encore, Corse, les gens n'aimaient pas le gouvernement français. Ils n'aimaient pas. C'était comme ça. C'est notre, notre philosophie. On l'aimait pas parce qu'on savait que c'était des gens qui nous ont toujours maltraités, qui nous ont toujours considérés comme des moins que rien et qui ne faisaient pas du tout évoluer la Corse. Avant, la Corse avait rien. Il n'y avait même pas des routes. Il n'y avait même pas d'hôpitaux. Il n'y avait rien du tout. C'était vraiment le, le désert. C'était la merde. C'était des gens. Ils, ils avaient rien du tout. Et c'est à force, à force d'avoir des plasticages. Et et d'autres actions, on va dire, assez plus ou moins violentes, que les, que les choses ont, ont bougé. Mais depuis maintenant qu'ils ont goûté à l'argent, et qu'ils se sont laissés corrompre littéralement par l'argent, il ne faut pas avoir peur de, de dire les choses en face. Hein. Mais je, je vous promets que quand je parle avec, avec les Corses, vous savez comme ils sont devenus cons comme des balais, mais alors, impressionnant, égoïstes, cons comme des balais, euh, vraiment... Euh, c'est répugnant leur, leur façon de, de penser. Je veux dire C'est vraiment, on sent qu'ils sont là juste pour le pognon. Et, ils a, et il y en a beaucoup, beaucoup qui adhèrent à Macron. Même ici, vous pensez qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, vous avez voté principalement Marine Le Pen ?» Oui, ils ont voté pour Marine Le Pen parce qu'ils n'aiment pas les étrangers, on va dire, d'une certaine culture. Mais, euh, mais sinon, au niveau de Macron, ça ne les dérange pas du tout. Hein. <rire> au loin de là, je peux vous dire moi. Hein. Vous ne croyez pas le contraire. Donc c'est déjà dans une région comme la mienne en Corse, ou historiquement, on va dire, un peu comme les, les Basques, et, euh, et les normands on est historiquement vraiment contre le gouvernement français et qu'on a, a tendance à comme on dit à vraiment vraiment, vraiment pas adhérer que ces mec là commence à tourner la veste alors j'ose même pas imaginer en France dans quel état il est je peux vous dire moi, mais j'ose même pas imaginer donc euh, c'est pour ça un mec comme Macron un mec qui vous chie à la gueule et qui vous pisse dessus, vous m'excuserez hein. je dis les choses comme elles sont il y a beaucoup qui disent amen. parce que le mec qui vous pisse dessus sans même vous faire croire qu'il pleut et les gens, il n'y a pas de souci. Quand ils vous lâchent des conneries du genre, il, faut, il, faut, il, faut, il suffit de, de, de traverser la route pour trouver du travail, c'est des conneries. Moi, je connais une fille, elle a Bac plus 5, elle, elle s'est parlé deux langues étrangères, elle travaillait carrément dans un place-là, elle, elle a été renvoyée parce qu'ils ont mis quelqu'un d'autre que, par piston, on dira. Ça fait un an, un an, bientôt ça va faire un an et demi, elle est au chômage, sans n'ai pas de boulot. Elle inscrit pour l'emploi, elle postule et tout. Vous voyez le CV qui est là, moi à côté je, je, je suis risible. Hein. Et bien elle ne trouve pas de boulot. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter les conneries à un moment ou à un autre, à sortir des, des trucs qui, qui sont complètement euh, what the fuck. À lui dire, quand il dit euh, faut franchir la route pour, pour, pour trouver du boulot, c'est des conneries. Et il le sait fort bien. Et il le sait fort bien. Pourquoi il veut faire travailler les gens pour qu'ils aient le RSA Parce qu'avant, il y avait les gens qui étaient au chômage, et comme ils n'arrivent il plus à payer tout ça parce qu'ils n'ont plus de pognon dans les caisses, parce qu'ils ont géré le pays comme des bâtards, il ne faut pas avoir peur de dire les choses en face. Donc les gens au RSA, il les a fait radier à mort, il a en radié plus de 50 000 par semaine. Ils sont trompés au RSA et du RSA, il veut les radier. Comme ça, ils n'ont plus un rond. Et même s'ils crèvent la faim et que ça, fait, ça, ça va faire, vous allez voir, hein, dans les 5 ans, là ça va faire une explosion de SDF et une explosion de gens qui vont voler pour pouvoir bouffer dans les magasins et tout. Ça va vraiment être la précarité totale. Et bien le mec, il s'en race, pour pouvoir faire des économies comme ça, de bout de chandelle. Et en même temps, comme ça, il peut recevoir des étrangers. Parce que les Ukrainiens qui va recevoir, parce qu'il a fait des accords avec Zelensky, en contrepartie, comme ça, il peut, il peut prendre le pétrole et d'autres minéraux et compagnie, là ça va pas le gêner. Parce que les mecs qui vont en recevoir, il faut savoir une chose, c'est pas si vous êtes au courant. Mais le maire de Lyon est allé voir Zelensky pour dire à Zelensky qu'il allait recevoir énormément d'Ukrainiens, Bien hein, sûr, sous couvert de dire oh, « on va recevoir les pauvres, vous comprenez à la guerre ». Il va leur donner logement et travail. Alors le français qui a toujours payé ses impôts, qui est au chômage, lui, il a à zéro. Et eux vont l'avoir, alors que c'est des mecs qui sortent de nulle part. Voilà, il faut dire « Amen ». Il faut dire Amen. Il faut dire ok, il n'y a pas de problème. Donc son ce mec qui vient de te faire des leçons de morale et qui commence à te faire le malin, à te jouer au malin, à sortir des, des leçons de morale. Putain, je, voilà, c'est ce genre de type que franchement, c'est pas une claque que je lui collerais moi. C'est voilà, un coup de calibre qu'il faut coller un type comme ça. C'est vraiment, vraiment la, la pire des crapules. Donc ne, ne vous laissez pas berner. Ce que je vais faire sur ce podcast, c'est que ne vous laissez pas berner par ses promesses. Quand il vous dit des conneries parce que c'est pas vrai il va rien faire du tout il va pas vous le donner les 4% pour les pour les euh, comme les retraites c'est du si du flanc c'est de la merde c'est qu'à un moment il avait dit oui il va revaloriser la, le rsa moi je connais une personne qui est au RSA il a rien été revalorisé il a rien du tout c'est pas vrai il revalorise quelques personnes pour faire semblant mais en vérité le gros de la populace il a pas ou alors quand il dit euh... Par exemple, oui, il faut soutenir le pays, machin. Mais qu'est-ce que tu vas soutenir le pays Qu'est-ce que tu vas soutenir pour la guerre ou je sais pas quoi C'est des conneries tout ça. Le mec, il veut que tu le soutiennes dans une décision ou dans une direction, qu'en vérité, qu'il va te foutre le pays dans une merde noire. Quand tu vois qu'il dit la, la, la, les, les trucs d'abondance, c'est fini, c'est parce que le pays est dans une merde absolue. On est vraiment dans une merde absolue. On est dans une merde... Et il le sait, il le sait, on est sur le point, de, les économistes l'ont dit, on est sur le point de se casser la gueule définitivement. Mais vraiment à un point radical, ça va être le plus gros crac qu'ils ont dit qu'on qu n'a pas eu depuis, je ne sais pas, une centaine d'années en France. Ça va être catastrophique. Et tous ceux qui auront eu des placements d'argent sur leur compte, ils vont tout perdre. Ça ne sera pareil qu'aux états unis Et ça sera grâce à ce, à ce trou du cul de la pire espèce. Il a déjà fait 500 milliards de dettes ou, ou 1000 milliards, je ne sais plus comment il a fait... Euh, en 5 ans il va te refaire pareil parce que en 5 ans il y a eu le Covid mais là il va avoir la guerre et il va avoir double guerre parce qu'il y a l'Ukraine et bientôt il y a Taïwan, là les chinois sont en train d'avancer leurs pions, et Macron a dit qu'il allait soutenir les américains sur cette guerre là, alors déjà qu'on n'arrive pas déjà à gérer une guerre, vous avez vu les, les répercussions terribles que ça fait sur l'économie, je vous dis pas si on fait une double guerre c'est le genre de type qu'une fois qu'il va te plonger le pays dans un marasme total, tu sais ce qu'il va faire Il va prendre ses petites balises, lui et sa vieille à la con, il va repartir aux États-Unis. Il va te laisser dans la merde. Voilà ce type ce qu'il va faire. D'ailleurs, entre nous, je me demande même si ce n'est pas un homme de bail des États-Unis qui a été mis en place exprès pour, pour couler la France. Comme ça, ça leur fait un, leur fait un concurrent de moins sur, la, sur le, le, comme on dit, le truc politique et aussi sur la vente d'armes. C'est à se poser la question, franchement, je me, je me pose la question. Donc le mec, il a le culot de te dire, il faut faire ceinture. Parce que là, l'hiver va être catastrophique, les gens ne pourront même plus chauffer, rien du tout. Et tout ça parce qu'il faut soutenir son truc de merde de guerre à la con. Et attends, le mec, attends, il faut, faut, faut arrêter un moment. Alors je ne sais pas quel bord politique vous êtes, ceux qui écoutez ce podcast. Mais si vous soutenez ça, c'est que soit vous êtes très con, soit franchement vous êtes des neuneux. Vous, vous, vous êtes comme lui, plutôt. Ou alors vous êtes comme lui parce que ça faut arrêter un moment. Là, je vais pas te sortir de l'ENA, pas te sortir de Sciences Po, pour voir que le pays il est dans une merde noire. Hein, et que ça va aller pire en pire. Hein. Parce que si tu commences... Parce que justement, juste une petite parenthèse comme ça. Vous savez, on dit toujours les étrangers en France. Maintenant, enfin, ils y sont, ils y sont. Hein. <rire> qu'on le veuille ou non. Hein. Parce que je parle pour ceux de l'extrême droite. Mais jusqu'à présent, on les tenait un peu en laisse. On dira, on les calmait un peu parce qu'on leur filait le RSA. Toi, demain, tu vas leur sortir le RSA. Tu crois que le mec, il va faire quoi Réfléchis deux minutes. Il va faire quoi le type Tu crois qu'il va rester la gueule ouverte à crever dès la fin Pas du tout, pas du tout. Le type il va les voler, il va les agresser, il va les piller dans les magasins, il va les piller chez toi. En particulier pour ceux que nous on a des motos, je crois pas qu'il va se mettre les gants pour aller voler ta moto dans le garage. Il me dire ouais, mais je vais le reçois avec le fusil, mais lui aussi il va, il va arriver armé. En plus maintenant ils ont des calages carrément qui viennent d'Europe de l'Est. Sauf que toi tu t'auras des choses à perdre et tu vas hésiter, eux il n'aura plus rien à perdre le type ça ne le dérangera pas de mourir. Ou même ou t'envoyer au cimetière. Ça ne va pas le déranger, le type. Pas du tout. Donc c'est pour ça. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien à ce qu'il a sorti, ce type. Parce que quand il vous dit que c'est la merde, c'est que c'est vraiment la merde. Parce que sinon, il ne le dirait pas. Parce que c'est le genre de type menteur qu'en vérité, il te dit la moitié ou il te dit le dixième de la vérité. Donc quand si déjà dans le dixième, il te dit que c'est merde... C'est que ça merde vraiment, mais vraiment. Et là, on est sur le point de faire banqueroute comme les économistes l'ont dit. Vous avez vu pour le climat, quand les météorologues l'ont dit, on se foutait de leur gueule, on disait, oh, arrêtez, c'est des conneries, il n'y a rien du tout, c'est pas vrai. Vous avez vu, ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. Et c'est en train de faire de plus en plus chaud. Regardez, là, pour l'économie, les économistes sont déjà en train de le dire. On dit, vous allez voir, ça va être un, un des plus gros cracks qu'on a eu depuis 100 ans en France. On s'en relèvera pas. Ben, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Il y a les premiers signes avant coureur Même ce chien galeux, il est en train de le dire. Il a fait des sous-entendus, il le dit tout doucement, mais il est en train de le dire. Vous allez voir dans quelle gueule. Je ne sais même pas s'il va arriver, réussir à terminer le mandat. À mi-mandat, ça, ça va être catastrophique. Il y aura des vols, des viols, des agressions à gogo. Il y aura une précarité terrible, une explosion d'SDF dans les, dans les rues. Euh, et je me demande même si on ne va pas faire banque-route littéralement. Donc, comment je vous dire une chose Je vais vraiment être honnête. Le plus honnête que j'ai jamais été. Moi, c'est le genre de pays que j'ai envie de me barrer. Mais vraiment, partir en Belgique, partir en Suisse ou ailleurs. Mais franchement, moi, en France, je me demande même si je vais investir en France, si je vais y rester. Parce que quand je vois la gueule du pays, et quand je vois la gueule des gens maintenant qui habitent, et comme la, la mentalité comme elle s'est dégradée, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Il a divisé le pays comme jamais. Il a, il a plongé la, les gens dans la précarité. Et ça valait de pire en pire. Alors je ne vous dis pas, cinq ans de plus, quand vous allez le, le, le, le, le, le, le voir, il a la, la gueule du pays. Hein. Moi, ça me fait extrêmement peur. Franchement, ça me fait extrêmement peur. Moi, je vois des gens quand ils entendent parler, ils sont en colère, ils disent, ouais, il n'a pas à dire ça. Mais moi, je vois au-dessus, je, je, je vois, comme on dit, plus loin de ses phrases. Moi, quand je vois ce genre de type qui est un menteur fini, qui est, qui est une pourriture, qui te lâche ça, c'est franchement, c'est annonciateur de, de, de, de jours extrêmement mauvais. Là, déjà, la CGT l'a déjà dit qu'il allait y avoir des grosses grèves, des paralysies du pays dès le mois de septembre. Parce qu'ils en ont ras le cul, ils ont dit les gens, de faire ceinture. Parce que ça fait 5 ans qu'ils le font ceinture avec lui. Et là, le mec, lui, qu'est-ce qu'il fait Il continue encore. Donc, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, ça, en vérité, c'est euh, le petit nuage qui annonce, en vérité, la grosse tempête. C'est tout ce que j'ai à dire. Même mon père, il est en train de paniquer. Pourtant, il est assez pro-Macron. Oui, à ma honte, comment dire j'ai voulu dire mais il comprend rien. Lui, c'est un ancien militaire. Il a une bonne retraite, il a 2000 net par mois. Donc c'est le genre de type qui comprend pas voilà, lui. Vous voyez, parce que voilà, lui, lui il fait partie de ce bord, de des gens qui, qui ont une bonne retraite, donc lui, il aime bien Macron. Mais quand il a entendu Macron parler comme ça, il est en train de se chier dans le pantalon. là. Tu vois, il est en train de dire « Oh merde, putain, il faudrait peut-être que je, que je retire mes placements d'argent, parce que là, ça va... » Vous voyez, quand vous commencez à les toucher, à les chatouiller un petit peu, là, il panique. Là. Et là, il commence à paniquer, lui aussi. C'est pour ça, moi je vous dis, moi c'est le, le genre de dit qui va, qui va nous plonger dans une merde noire. Ça va, ça va pas traîner. Hein ne croyez pas que ça va se passer haut la main, tranquille, pépère. Et comme on dit, euh, peinard. Hein pas du tout, pas du tout. Alors pas du tout. Vous vous trompez lourdement. Et n'attendez pas les autres partis politiques du jour Marine Le Pen, ou là, ou encore pire, la droite et tout. Ils sont tous achetés. Il les a tous achetés, il leur a placé des places et tout. Esprit pour qu'ils disent rien le seul qui la ramène un petit peu c'est la NUPS. pas ouais, bon. enfin, que je suis de leur bord mais enfin bon voilà ils, ils ouvrent un peu plus leur gueule que les autres mais les autres c'est nada hein. c'est niette c'est que dalle hein. donc c'est ça le truc le gros problème hein. c'est que là que vous ayez de l'argent ou pas vous allez, vous allez trinquer soit ça va être les économies qui vont être touchées soit vous allez vous faire agresser je ne sais pas dans quelle ville vous habitez je ne sais pas dans quelle bled vous êtes hein, de France mais quand vous allez avoir une explosion de violence, une explosion de vol et d'agression et tout, vous ne pouvez même plus foutre le pied dehors sans être emmerdé, putain, tu vas regretter là, mon pote, moi hein je, je te le dis. Hein. Parce que moi je vous dis, hein, tous ces mecs, tous ces banlieues, tous ces banlieusards et tout ça, tu les calmais à peu près parce qu'ils avaient leur ça. Si demain tu leur retires ça, euh, les mecs ils n'ont plus rien à perdre. Et ça, et ça, ce n'est qu'un petit, petit problème parmi les autres problèmes qu'il va faire. Ne hein, croyez pas, j'ai juste mis un petit point dessus l'accent. Hein, mais par exemple, il va avoir aussi euh, des suppressions de postes. Il va avoir de moins en moins d'hôpitaux. Il va avoir de moins en moins de chambres d'hôpital. Parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est faire comme le système américain. Ça veut dire t'as tu as du pognon, tu vas dans les, dans les, dans les cliniques privées, tu pas de pognon, mais tu crèves mon pote, tu crèves. Donc il s'en fout que les hôpitaux et tout ça, euh, public et tout, ils ferment. Il n'en rien à battre lui, ils ont mal les couilles parce que lui, lui ses potes et lui, ils ont du pognon. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il va te dire, tu, tu peux pas te faire soigner, mais tu meurs mec, tu meurs. Voilà, c'est tout, tu meurs. Ils s'en foutent complètement, et les hôpitaux ferment les uns peu les autres, vous n'avez qu'à voir c'est dans un état délabré complètement... Cet été, il y a eu des feux à gogo, il n'y avait même plus de pompiers, il n'y avait plus rien, on n'a on même plus de moyens. Où ils sont les pompiers On est obligé d'aller chialer à l'Europe, à chialer avec les Grecs et je ne sais pas, d'autres pays pour avoir des moyens. On n'a même plus de Canadair, il y a cinq Canadair, je crois quoi, il y en a trois qui sont déjà immobilisés en permanence parce qu'ils ne marchent jamais. Il n'y avait que deux qui volaient. Que des conneries comme ça, que des conneries comme ça. Même en Corse, on a eu énormément de feux il y a rien du tout, c'est comme là, là ils sont en train de s'en prendre et je vais terminer sur ça, ils sont en train de s'en prendre sur Météo France ils disent oui, ils ont pas annoncé parce qu'il y a eu, il y a eu le, euh, les intempéries en France alors Malin ils tapent sur Météo France mais c'est pas la faute de Météo France ni la faute de TF1, ils se sont pris des amendes mais c'est pas eux non c'est la faute du gouvernement, ils, en ils, ils enlèvent les places les unes après les autres ils ferment des places et tout c'est ça, ça la faute qu'il faut lui dire, il faut des espèces de connards on les l'expression, mais espèce de connard, si tu fermes des places et que tu supprimes des postes, comment veux-tu que le travail soit bien fait C'est comme les pompiers. Les trois quarts, c'est des pompiers volontaires. C'est même, même pas des gens de carrière, c'est des simples jeunes comme ça qui font pompiers. Parce, parce, pourquoi Parce qu'il a supprimé les postes, Macron, depuis cinq ans. Parce qu'il ne veut pas payer des gens à l'année, il veut payer des gens juste quand il y a des interventions à faire, c'est tout. Après, ils repartent chez eux. Mais comment voulez-vous que ces gens-là, ils le fassent bien ils sont complètement dépassés par les événements, ils ne savent, savent même pas gérer. C'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à du tout à maîtriser les feux. <rire> Mais tout ça, il faut le savoir, les mecs, il faut vous tenir au courant, il faut lire, il faut regarder, il ne faut pas écouter BFM TV. Tout ça, c'est des, des conneries. C'est pour ça, euh, moi, quand j'entends ces conneries, qu'il a lâchées, ça me fait marrer, ça me fait marrer, quand je veux dire. Et le plus qui me fait marrer, c'est quand je lis, j'entends des gens qui, qui, qui, qui, qui soutiennent ça. Ou qui, ou qui croient à ces conneries, quoi qu'il n'y en a plus tellement. Hein. Bon j'en ai entendu dans la salle d'attente mais. Après, bon il y en a d'autres, vous savez comme ça passe une salle d'attente, il y en a d'autres qui arrivent, d'autres qui partent. Après il commence à avoir des gens qui commencent à ouvrir les yeux aussi, il y en a beaucoup aussi qui se plaignaient. Tu sais qu'ils commencent à l'avoir à le cul de lui. Mais hein. voilà, vous voyez quand même que c'est quand même 50-50. Fisti fisti. Il y a partie de la population qui écoute quand même ces conneries. C'est quand même assez aberrant. Le mec il leur, il leur chie dessus, mais non, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Écoutez ce n'est toujours que mon point de vue, hein. je ne vais pas tout vous dire, voilà, hein. je vous, je... pour ceux qui le soutiennent, je, je ne vous enlève pas l'air des poumons et je ne vous enlève pas, comme on dit, le pain de la bouche, mais bon, voilà, c'est un point de vue quand même que j'ai, j'espère qu'il sera, qu sera partagé par d'autres, enfin je l'espère, hein, parce que vu la gueule de la France et dans quel état est la France maintenant, ça commence à me faire peur, mais je vous dis, méfiez-vous, faites attention. Faites attention à votre personne, faites attention à même à, à, pour, pour le vol et tout, et surtout faites attention à vos économies. Parce que je vous promets que la guerre en Ukraine, ça ne va pas se régler. Ça ne va pas se régler du jour demain, vous vous trompez. Hein. Et quand vraiment ça va déraper de plus en plus et que, le, que, le, que les États-Unis vont, vont vouloir intervenir beaucoup plus pour pouvoir contrer la, la Russie, qui vous dit qu'il n'y aura pas une mobilisation générale en France Qui vous dit ça, si vraiment on rentre en guerre par exemple, à Taïwan, ils l'ont dit, les États-Unis. S'ils interviennent, si, les, si, ta, si les, la Chine intervient, elle a dit, eux ils interviennent aussi militairement. Et là, après, ça fait des guerres mondiales. Ça a commencé comme ça, des guerres mondiales. Et s'il y a guerre mondiale, c'est mobilisation générale. <rire> je peux vous dire moi. Donc, euh, enfin, il va attendre longtemps pour moi que j'y vais. J'en ai rien à foutre. Mais je veux dire euh, pour vous dire. Et là, euh, après, ça, ça s'appelle soutenir l'effort de guerre. Donc là, les économies et tout, euh, ils vont taper dedans. Et ne croyez pas qu'ils vont dire Ah oh non, non, il n'osera pas me taper le oui, bien sûr. N'oublie pas une chose. Et je vais te le dire en te tutoyant, comme ça tu comprendras bien. N'oublie pas une chose que quand tu mets ton argent en banque, ton argent ne t'appartient plus. Elle appartient à la banque. Et les banques, elles sont, elles sont... contrôlées par qui Par le gouvernement. Quand, quand en Grèce il y a eu le, le gros crack là, qu'ils ont vraiment coulé du genre demain Quand les gens ont voulu retirer leur argent, ils leur ont dit ah non, c'est fini, vos comptes sont gelés vous ne pouvez pas y toucher voilà, n'oubliez pas ça et du jour au lendemain, ils ont perdu 30% sur leur retraite ils ont baissé les retraites de 30% du jour au lendemain, comme ça, tac donc c'est pour ça méfiez-vous d'un genre de d'outil comme ça, qu'ils vous, vous annoncent comme ça l'orage, c'est qu'en vérité, il y a la tempête qui arrive et quand ils vous annoncent la tempête, c'est que c'est le cataclysme qui arrive voilà, parce qu'ils essaient toujours de minimiser la chose mais en vérité, ils savent très bien ce que ça va arriver Bon écoutez, je vais y aller, je vais aller me faire quelques tours de, de stade pour essayer de, de me déstresser un peu et de me, me faire un peu de sport parce que c'est vraiment, c'est le truc qui me, je, dis, je vous dis quand j'entends je ce gouvernement ou autre, ça me décourage, ça me démoralise. Ça me saoule, mais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Ça me, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous dans ce pays J'ai vu beaucoup de youtubeurs qui ont acheté en, en Belgique ou en Suisse. Des fois, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je reste en France Qu'est-ce que je reste en France Franchement, sans déconner, sincèrement. Quand je vois la gueule qui est devenue la France, et même en Corse, quand je vois la tronche qui est devenue mon, mon île, tu te dis, mais c'est fini. Hein. C'est vraiment, ah ouais, c'est fini, c'est enterré, hein. Avant, les gens ici, ils étaient, ils étaient accueillants, ils étaient vraiment souriants. On enfin, voit, il y a une tristesse sur les épaules des gens, je vous promets, même hein, des vieux corses et tout, il y a une tristesse, une souffrance en sent Les gens, ils ne savent plus où ils vont. Vous ne pouvez plus du tout acheter d'immobilier, c'est à des prix mais complètement phénoménaux depuis qu'il Macron, parce que ce n'était pas à des prix comme ça avant. Hein. Non, non, du temps d'Hollande, c'était cher. C'est vrai, la Corse a toujours été assez chère comme la Côte d'Azur, mais pas à ce prix-là. Là, pour vous faire une idée, un appartement T2, un T2, hein, de 36 mètres carrés. Euh, sans garage, sans rien, il est à 200 000 euros. <rire> Je ne sais même pas si vous vous rendez compte du prix. Mais qui sait qui peut acheter des choses comme ça C'est uniquement pour des gens très riches qui viennent ici en vacances et en, après ça devient des résidences secondaires qui sont fermées toute l'année. Elles sont habitées que deux mois dans l'année. Point final. Voilà, que des conneries comme ça. Donc c'est pour ça. Depuis qu'à Macron, c'est la porte ouverte à la merde absolue. Et ce type est une pourriture. C'est la mafia. On a toujours dit qu'en Corse avait la mafia, mais lui c'est vraiment la mafia par excellence. C'est vraiment vraiment la mafia. Lui. Donc c'est pour ça. C'est vraiment ça me crispe quoi. rien que d'en parler de lui, ça me saoule. Donc je voulais juste revenir voilà, sur ce, sur, sur, euh, ce qu'il a dit. Je, je m'excuserai, le podcast a été un peu plus long d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment pour que vous ouvriez les yeux. Et surtout, surtout, parce que, que vous vous prépariez à la tempête. Vous savez que moi j'ai ma seconde chaîne de, de survie, hein, IT-Ross, survie et, un, et, et enduro. Je vous mettrai le lien. Moi je suis quelqu'un qui a l'habitude de me préparer. Et c'est un truc que j'ai toujours dans ma personne, c'est pour ça que je me suis toujours tourné vers ça, j'aime bien. Et quand je vois des gens comme ça, je sais déjà que je vais me préparer déjà à avoir une grosse merde. Et pour se préparer, vous avez plutôt intérêt à vite placer votre fric. Ou alors à, à retirer de votre compte et laisser le, voilà, de retirer l'argent en liquide, de le mettre dans des coffres chez vous. Et de laisser, de laisser le strict minimum juste pour payer ce que vous avez à payer. Vos courses, votre trécité, votre, votre essence, voilà. Mais le gros, de retirer l'argent en liquide, comme ça, personne n'est au courant, ni les impôts, ni rien du tout. Vous retirez votre argent, vous le foutez dans des coffres chez vous, ça ne vous coûte rien. Et comme ça, là, si ça venait à se casser la gueule, vous êtes tranquille. Et, et cet argent, si vraiment vous avez peur que l'argent soit dévalué, achetez de l'or ou achetez des bijoux. Ça se revend toujours, et même une fois que la crise est passée, vous pouvez toujours retransformer cet or ou ces, ou ces bijoux en, en liquide, comme on dit. Mais il ne faut surtout pas laisser l'argent dans les banques comme ça. Surtout pas avec un tarif de, de cette envergure. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et Je terminerai sur ça. Restez, restez vraiment, vraiment concentrés sur l'actualité. Et faites attention parce que la merde arrive. Dès le mois de septembre, la merde va arriver. Et là, on va souffrir. Ça ne va pas être la petite souffrance qu'on a eue en 5 ans. Ça va être encore pire. Encore pire. Allez. Je vous souhaite bonne continuation en tout cas. Je vous remercie. Je vous ferai de toute façon d'autres podcasts pour parler de, de l'actualité. Et on fera aussi d'autres motos, d'autres vidéos, motovlog hein, comme d'habitude. Enfin, si tout se passe bien. <rire> tout dépend comment la vie, comment la vie tourne, on ne sait jamais. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait. Et je vous ferai aussi de nouvelles vidéos sur la chaîne survie. Euh, là, les, les températures commencent un tout petit peu à baisser. Donc je peux me permettre de commencer à faire des vidéos survie. Je vais vous faire une vidéo sur les pierres synthétiques contre les pierres naturelles. Vous allez voir la différence. Et aussi un nouveau couteau de survie que j'ai reçu de marque américaine qui est vraiment, enfin que je vais recevoir mais qui est vraiment au top. Il est vraiment magnifique. C'est le vrai vrai couteau de survie, vous savez, avec le manche qui se dévisse en tout, avec la boussole, le kit de survie incorporé dans le, dans, le, dans le couteau et tout. Enfin vraiment un beau beau couteau. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, un bon ride. Pour les pilotes et je vous remercie de votre fidélité on est 1722 sur la chaîne ça augmente énormément c'est grâce à vous n'oubliez pas de toujours laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour le référencement c'est important parce que youtube fonctionne comme ça c'est bête mais c'est comme ça c'est plus t'as d'abonnés plus t'as de pouces bleus plus tes vidéos sont vues ou suggérées comme on dit par la chaîne et du coup bah as plus de vues. tout simplement c'est bête mais bon. allez ciao ciao et merci